J'avais 14-15 ans pendant la guerre d'Espagne. Et mon père était très sensible au fait que j'avais choisi l'Espagnol au lycée. Et quand il y a eu l'exposition, on a commencé à parler des pavillons, et donc du pavillon espagnol. Et je me souviens que mon père m'avait dit, on va aller, je vais t'amener à l'exposition, parce que pas promis, je crois. Et on va visiter l'exposition. Mais il faut vous dire que le pavillon espagnol, à l'époque, en 1937, n'était pas le pavillon phare de l'exposition. Ce qui intéressait l'opinion publique, et la presse notamment, et la presse de gauche en particulier, c'était la, la, la rivalité entre les deux grands pavillons, qui étaient le pavillon allemand et, et le pavillon russe, qui se faisaient face. Et vous n'avez pas vu les Guernica Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas le souvenir. Ok, pas part. possible. Part. C'est très simple, c'est un petit peu long, mais c'est très simple. Euh, le gouvernement du général Franco, le, le personnel des Beaux-Arts, a fait écrire aux Français à propos de Guernica. Et le voya, le, la lettre a été adressée à M. Cadveler. Pourquoi Canavé Parce que c'était le marchand de Picasso. Et dans cette lettre, euh, le directeur des beaux-arts, je crois, de 69 <rire> dit euh, « Est-ce que vous ne pensez pas que le temps a passé et que le moment est venu de... de, de, de »« Est-ce que, est que M. Picasso serait d'accord pour que l'on reçoive Guernica comme symbole en Espagne, maintenant que la guerre a terminé et que tous ces événements sont terminés ?» bon. Là-dessus, tout le monde s'était remué et affolé, parce qu'il y a déjà, déjà, il y avait quelques années auparavant, des tentatives qui avaient été faites, des recherches sur le statut, sur le droit, sur le tableau. Donc l'idée était déjà dans les têtes et dans l'air. Mais ce jour-là, c'est précis, c'est 69, gouvernement du général Franco écrit par l'intermédiaire de Carnemoller pour qu'on interroge Picasso. Carnemoller. Qui est, dont je suis l'avocat à l'époque, parce que je n'étais pas l'avocat de Picasso encore, euh, dit on va appeler Dumas, il m'appelle et puis il me dit voilà c'est très important, j'ai dit écoutez, la première chose à faire c'est d'envoyer la lettre à Picasso, c'est lui qui va décider et, et rappelez-moi. Il s'envoie à Picasso et Picasso dit, dites à, à Dumas qu'il vienne me voir, tout de suite, c'est très important, c'est très important, je ne peux pas laisser les choses comme ça aller à volo, euh, il faut que ce soit nous qui décidions. Alors, je prends rendez-vous, euh, le cas de l'air rangement radio avec Picasso, je prends l'avion le jour même. C'était très, très pressant de la part de Picasso. Picasso, les premières paroles, il a pris la parole tout de suite, il m'a dit, Dumas, ce que, ce que je vais vous dire, c'est très, très important. Pourquoi Parce que Guernica, c'est l'œuvre de ma vie. Il n'a pas dit, c'est mon l'œuvre, mais c'est l'œuvre de ma vie. Tout le reste, tout le reste, vous entendez bien c'est-à-dire les procès sur la, les enfants, sur la succession, tout ça. C'est rien, c'est de la broutille. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait, mon chef-d'œuvre, c'est Guernica. Picasso a commencé son récit. Et il m'a dit :« C'est très simple. J'ai donné, j'ai fait peint Guernica et j'ai donné le tableau à la République espagnole, au peuple de la République espagnole, sous-entendant la jeunesse. » Voilà c'est comme ça. Et on a commencé à discuter, et je lui ai fait l'objection que, en droit, en droit public international, on ne tient pas compte de la situation des États, de la dénomination des États. Un État est toujours constant. S'il a un régime républicain, il a un régime républicain. Mais si demain il a un régime royaliste, le régime royaliste ré ré représente l'État... Comme l'autre, comme l'autre pays. Donc, euh, dire aujourd'hui, euh, ça va à la République, ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de République. Et donc, on a un premier problème. Et donc, on a commencé la discussion là-dessus. Mais lui était très endetté sur la dénomination. C'était... La République. La République. Je l'ai donné à la République. C'est exactement l'expression. Il avait un langage, il parlait bien le français, Picasso, mais il avait un langage assez... assez c'est assez, assez simple. Je l'ai donné à la République. Oui, alors, il faut mettre quand même un petit peu de détails. J'ai dit à Picasso, pour tourner cette difficulté, il faut se rendre compte que tant que vous êtes vivant, personne n'osera dire dans le monde ce que qu'on doit faire en dehors de vous. C'est vous qui déciderez. Mais le jour où vous allez disparaître, ça arrive à tout le monde, c'est la loi qui va s'occuper. C'est plus vous. Et donc il faut que vous preniez des dispositions pour le jour où vous allez disparaître, comme vous et moi, comme votre concierge, tout le monde. Et c'est là qu'il m'a dit. Mais alors, qu'est-ce que vous préconisez La seule façon de faire, c'est de faire un testament dans lequel vous redirez que le tableau appartient à la République, mais que la République n'existant pas, vous le donnez à l'État espagnol. Et là, il m'a dit, mais enfin, faire un testament, mais je ne veux pas faire un testament. C'est comme dans Balzac. Il avait lu tout Balzac. C'est comme dans Balzac. Si je fais un testament, le lendemain de mon testament, je meurs. C'est tout un espagnol. Alors je lui ai dit, mais on va essayer de trouver une autre solution. Et c'est alors que j'ai pensé, je pensais à, à, à cette solution tout en lui parlant. C'est-à-dire que nous allions faire quelque chose qui ne serait pas un testament, mais qui ressemblerait à un testament. Je lui ai bien expliqué. Il m'a dit Bon, bah, écoutez, préparez les papiers, et puis je les lirai, et je signerai. Et c'est comme ça que s'est terminé notre entretien, hein, avant d'aller déjeuner. J'ai raisonné avec lui sur le cas de l'Espagne et sur le cas de l'Angleterre. J'ai dit, par exemple, l'Angleterre, ce n'est pas une république, puisqu'il y a une royauté, mais c'est une démocratie. Bon, il faut donc qu'on introduise la notion de démocratie à la place de la république. Il m'a dit tout à fait d'accord. Donc, je lui ai dit, on va définir ce que doit être l'État, et après on va voir dans quelles conditions, etc., mais on va définir ce que doit être l'État républicain, faussement républicain, mais démocratique. Il m'a dit, faites le papier, faites, faites ça. Alors je suis reparti avec quelques notions d'écrit, que j'ai toujours les brouillons, j'ai tout. Et j'ai penché là-dessus, et, et j'ai là fait un premier projet que j'ai rédigé, que je lui ai envoyé par la poste, et qu'il a signé, et il m'a dit, on le chercher. Je suis revenu, et quand je suis revenu chez lui, j'ai vu déjà à sa tête qu'il avait changé un peu d'avis. Il m'a dit, du j'ai bien signé ce que vous m'avez demandé, mais ça ne me satisfait pas complètement, car je vous ai dit que je ne voulais pas que ce soit un testament. Or, ce que vous avez préparé, ça ressemble à un testament, c'est comme un testament. Alors, j'ai dit, écoutez, mais c'est pas grave, on va réfléchir aux autre chose, et on va faire un papier dans lequel on dira que le contenu de l'État doit correspondre à quelque chose qui soit la démocratie. Bon, mais ben, travailler là-dessus. Donc on a fait le premier, on a mis le premier papier, on l'a on a pas déchiré, mais on l'a barré, on l'a annulé, et puis j'ai retravaillé sur un deuxième papier, un deuxième papier qui est le papier officiel maintenant. Et ça, ça, ça a satisfait son esprit. Mais le premier, c'était trop proche du testament. On Donc pour lui, l'idée qu'il fallait faire un testament, même si on disait on n'appelle pas ça un testament, euh, ça ne changeait rien. Il était quand même très fin. Hein. Il avait très bien compris, parce que c'était exactement ce que j'avais voulu faire. J'ai donc réfléchi moi aussi quand même, je pensais à l'époque, hein. j'étais plus jeune, mais je pensais. Et j'ai voulu mettre dans la formule ce qui est le contenu de ce qu'on appelle aujourd'hui les libertés publiques. Parce que ce sont des notions de droit public, c'est-à-dire qui gouvernent entre les États, qui sont claires dans la situation internationale. Un gouvernement de liberté publique, c'est le gouvernement qui reconnaît l'ensemble des libertés auxquelles un État doit faire face. C'est-à-dire les libertés des élections, les libertés politiques, c'est-à-dire la liberté du travail c'est-à-dire la liberté de faire la grève, c'est-à-dire, etc. Tout ce que l'on connaît aujourd'hui, qui a lieu en France, qui a lieu en Angleterre, c'est chaque petit morceau de cette liberté qui devient le, le, le critère des libertés publiques, c'est-à-dire de la, de, de la république, avec au sens, entre guillemets. Bon. Et quand j'ai expliqué ça à Picasso, comme je vous l'explique, en lui disant, du temps de Franco, euh, le droit de grève n'existe pas, mais dans l'état nouveau que vous faites, le droit de grève existe, c'est une des libertés nouvelles. Alors, les libertés nouvelles, je vais vérifier, c'est là où j'ai consulté Duverger. on va vérifier si les professeurs de droit, les professeurs qui enseignent à la faculté, sont d'accord sur cette notion que j'avais, que l'ensemble de ces petites libertés, les petites moyennes, enfin importantes, constituent la grande liberté des publics. Et du verger m'a ben, donné une consultation orale, on s'est rencontré deux ou trois fois, et c'était un ami à moi, et ben, il m'a dit, mais tu as tout à fait raison, parce que c'est ce qui est dans, entre de plus en plus en vigueur dans les États modernes, en Amérique, et même dans les pays qui n'ont pas, pas de république. Petit à petit, ceux qui étaient des vraies démocraties, qu'on ne conteste pas, comme l'Angleterre, l'Amérique la France, etc., sont penchés sur la question, et on dit c'est exact. À partir du moment où il y a tel critère, tous les critères de liberté de ceci, liberté de cela, sont réunis, sont réunis on peut considérer que c'est un État démocratique. Ce n'est pas la forme républicaine, mais c'est un État démocratique. Et ça, ça a plu à Picasso. Il m'a dit, bon, mais rédige ça, et puis on va, je, je vais le signer. Donc on a barré l'ancien texte, et on a pris celui-ci à la place, et euh, miracle m'a inspiré, je ne sais pas pourquoi, c'est que c'est à ce moment-là, quand il a signé le deuxième texte, que j'ai rajouté, rajouté tous les travaux préparatoires, c'est-à-dire tous les travaux qui ont précédé Guernica. J'y ai pensé qu'à ce moment-là. Et j'ai bien fait, parce qu'après ça va se développer, il va y avoir toute une discussion sur les travaux préparatoires. Vous avez ajouté oui. les, les, et les, les, travaux et les, les travaux préparatoires. Les travaux préparatoires, ce qui était une notion très simple aussi, c'est-à-dire tous les, les dessins qu'avait fait Picasso avant. J'ai parlé avec Picasso et c'est moi qui lui ai dit « On va rajouter au texte fondamental sur les libertés publiques un texte qui sera pour tous les travaux que vous avez fait, les libertés et l'expression les, les, que j'avais retenue, je m'en souviens encore, travaux préparatoires, c'est-à-dire tout ce qui concerne les dessins que vous avez. Et bah il a les... accepté ça. Et il a accepté. Mais ça que a ça été revient. votre idée. Et c'était mon idée. Ça n'a et... pas été simple parce que le de... le débat va rebondir après parce que ces ces documents étaient secrets entre Picasso et moi. Mm. Et les... Les... les les héritiers le connaîtront et le roi et les, les autorités le connaîtront qu'après. Oui. Mais à l'époque c'était c'était secret. Donc, ils ne l'ont pas connu, il n'y a pas eu de discussion. Mais après, il y a eu des discussions quand ils l'ont vu. Et je me souviens notamment d'une discussion assez vive qui a eu lieu chez Maître Zécrit, qui était l'administrateur, qu'on avait fait nommer après, etc., où l'un des héritiers, je ne veux pas le nommer, a soulevé la question, euh, qu a des héritiers, qui a dit, oui, le tableau, oui, mais tout ce qui a précédé le tableau. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, écoutez... Euh, « Vous vous trompez, car voilà le texte. » Et j'ai sorti le texte et il y avait tous les travaux préparatoires. Donc, c'était quelque chose que j'avais anticipé. Et puis après, il y a une deuxième partie. C'est que, une fois que je lui ai dit, il faut, en même temps, que vous désigniez quelqu'un qui décidera, que les libertés sont vraiment rétablies. Mm -hmm. Alors, bon, ça peut être l'évêque, ça, ça peut être le pape, ça peut être, mm -hmm. ça peut être, le, ça peut être un ami, mm -hmm. et je, on, a, on a passé en revue, mm -hmm. je veux dire, à qui avez-vous confiance Les femmes, non pas les femmes, je voulais pas. C'est quand même un peu comme ça, hein. c'était l'ancien temps. Hein. Non non pas des femmes, des amis. Alors on a passé en revue, il avait des copains. Il y avait ses copains qui venaient, celui qui venait lui couper les cheveux, là, le, le perruquier qui était un combattant un publicain comme lui. Non, non, non, pas ça, ça. Et les enfants, non, pas les enfants, ils font la guerre, je ne vais pas leur donner le pouvoir, etc. Et c'est là qu'il a pris, ça. il m'a dit, ce sera vous. Comme ça. Eh bien, je suis arrivé à cette décision en regardant les textes qui étaient votés, les uns après les autres. On a parlé de la Béry, qu'on a volé, etc. Et puis, les conversations que j'avais avec les gens. Et les conversations, elles tournaient autour de, de, de problèmes simples. Quand j'avais, par exemple, quand j'ai parlé, je vais pas parler avec le roi, le, le, le père du roi actuel, Et la question pour moi, c'était, où est la sécurité pour le tableau est-ce qu'aujourd'hui, l'Espagne est tellement encore sous le coup de la guerre, est-ce que je vais donner demain l'autorisation de faire rentrer le tableau en Espagne, et puis quelqu'un va mettre le feu au tableau J'ai l'air de quoi Non seulement j'aurais trahi la parole, mais en plus j'aurais fait une, une erreur historique euh, mémorable, hélas. Bon. Et donc, pour moi, ma préoccupation première, c'était celle-là. Dans quel état l'Espagne est, et dans quel état l'Espagne va devenir, qui me permet de penser que la condition posée sera résolue. Voilà. Pour vous, c'est la sécurité de l'État C'était la sécurité. L'évolution du, du pays, mmh. surtout la sécurité. Et surtout, rappelez-vous que c'était en 81. En même temps, il y a eu, il y a eu des attentats qui se sont produits dans différents endroits. Puis la guerre n'était pas terminée encore, c'est pas, pas, pas fini complètement, rien. et donc euh, il y avait des combats, il y a eu des attentats, et puis arrive le fameux euh, attentat de Terreur. Bon. Oui. Les coups d'État. Le coup d'État. Bon. Rappelez-vous, c'était quand même assez, assez passionnant, un type qui tirait dans le cortège, et puis les, les parlementaires qui se cachaient sous les sous les pépites, etc. C'était et donc c'était et, et ça s'est passé à peu près. Mais on est déjà un peu plus loin après. Ça s'est passé à peu près à la même époque où j'ai rencontré le roi. Puis ça va être fixé, sais pas. On <rire> va commander l'attentat. Mais ça s'est passé comme ça. Bon, j'ai remis c'est moi-même, c'est vrai. Je, je confirme aujourd'hui parce que j'ai jamais jamais voulu le confirmer, mais c'est moi qui. Moi-même, retardé le rendez-vous avec le roi, qui m'en a voulu un petit peu, mais enfin, je me suis excusé auprès de lui, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, je ne pouvais pas, moi, donner l'autorisation, le feu vert de transporter le tableau, et puis en même temps, savoir qu'il y avait un attentat qui se préparait, dont un avait failli réussir. C'est là où il m'a fait un long discours, en me disant, mais écoutez, je suis là au pouvoir, vous avez dû voir ce que j'ai fait maintenant j'ai réagi, je réagirai toujours comme ça, je ne laisserai jamais faire un attentat tant que je serai vivant là, dans ce pays, je serai là pour défendre les libertés, vous pouvez en être assuré. Et il m'a ajouté ce détail, il m'a dit, je l'ai écrit quelque part, quand je, quand je sais, dans les renseignements à la police, que ça bouge dans les corps militaires, l'aviation, les infanteries, l'artillerie, etc., je me mets en uniforme et je l'ai fait défiler. C'est incroyable. Je veux dire, c'est juste ça. Cette phrase-là a été déterminante pour moi. Je me suis dit, j'ai un type jeune, chef d'État, qui, qui dit des choses sensées et qui a la volonté de les faire. Et comme j'avais en même temps dans l'esprit, j'avais écouté, j'avais écouté ses allocutions quand il est venu à la télévision, etc. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui tiendra parole. Hein j'aurais pu me tromper. Ma préoccupation tout le temps, pendant toute cette période, gardez bien ça dans votre, votre idée, c'était la sécurité du tableau. J'avais peur surtout de l'extrême droite, qui était encore vivante et qui faisait la guerre. Je me rappelle, il y avait une, une, une glace de verre très forte, Quoi, hein, que les balles ne pouvaient pas traverser, même oui, oui. ça. C'était à votre demande C'était à ma demande, oui. Ça a été très critiqué, du reste. Hein. Ça a été critiqué, oui ah, Ben oui, ça veut dire quoi ben, Dumas est fou, il peut faire des trucs, c'est pas assez Il y avait quelqu'un qui avait comparé ça à Fort Knox. vous savez, la le, le, le, le centrale américaine, hein, il y a ouais. l'ordre des États-Unis. <rire> oui, oui, quelque chose qui soit, résiste à tout, à tout, une bombe, au un feu, à tout. Hein. Je vous dis, j'étais très préoccupé. Je me souviens très bien de, de, de cette intervention, un monsieur très, très, très distingué, qui était déjà de la bonne, bonne société espagnole qui m'avait écrit, euh, mais je recevais beaucoup de lettres. Je recevais des lettres de combattants, je connaissais des lettres de réfugiés, je connaissais des lettres de, de, de cette personne dont on a parlé, etc. Je veux dire, tout le monde, à partir d'un moment, voulait s'agréger à l'affaire Yannicka. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de pouvoir, c'était le gouvernement, c'était les députés, c'était le, le président de groupe socialiste, euh, et y compris par Philippe, et il m'avait écrit, enfin, c'était très copain avec Philippe, mais on est devenu copain à partir de ce moment-là quand même. Il m'a avancé l'appui du gouvernement espagnol. Mais il y avait un ministre des Affaires étrangères qui était le beau-frère de Franco, je crois, quelque chose comme ça, qui était un type très intéressant, que j'ai rencontré, que j'ai gardé après comme correspondant pour des affaires de divorce en Espagne, etc. et très intéressant. Et donc, tout le monde voulait venir dans le dossier. armel m'écrit de façon très correcte, en me disant, voilà, je suis, je suis très bien avec la, le roi, avec la famille royale, j'interviens à titre personnel, je, je, je peux aider, etc. Bon, bien, je lui ai répondu courtoisement, mais je ne pouvais, pouvais pas intéresser des gens dont je ne savais pas exactement quel était leur, leur pouvoir. J'intéressais, moi, je discutais avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire les élus, ou le roi, ou... La, euh, le gouvernement, enfin les gens qui, qui m'étaient pas pat tentés. J'ai du reste demandé un jour, quand ils ont nommé, quand le gouvernement a choisi euh, M. Quintanilla, mm. j'ai demandé qu'il y ait une lettre officielle du gouvernement. J'ai reçu une lettre du gouvernement, de Suarez me disant Le gouvernement espagnol a désigné pour parler avec vous, au nom du gouvernement, M. Quintanilla. Mm. Bon, c'était très clair. Je l'ai là. il était marié avec une Française, en plus, ça a. C'est un type très très très très sympathique enfin, très, très diplomate.: J'ai pu penser, effectivement, il y avait d'une part le gouvernement avec le roi à sa tête, et puis il y avait tous les autres corps constitués. Les parlementaires, les groupes politiques, les, les combattants, les anciens combattants, les, les, les gens de Guernica, etc. Tout le monde voulait jouer un rôle. L'impression que j'avais, et que ça manquait un peu de coordination, c'est pour ça que j'ai été heureux lorsque euh, j'ai eu en face de moi le roi. Parce que je me suis dit, c'est le, le pouvoir suprême. Oui, je l'ai vu trois fois, parce que le roi, bon, c'était le roi, mais il n'avait pas le gouvernement en main. Et il m'avait dit à la fin de l'entretien, voilà, tout ce que nous avons décidé, on va le décider, on va, on va le faire, mais voyez le plus vite possible Suarez, qui sera chargé de l'exécution. Et donc, en, je me souviens, en sortant de chez le roi, j'ai appelé chez Suarez, on m'a dit, oui, le premier ministre vous attend. Mais je peux venir tout de suite Je tout de suite. En sortant de chez le roi, j'ai le premier ministre. Et donc on a mis au point toute la, la cuisine. Voilà. Moi j'ai su tout ça, je savais par les avocats, et par l'avocat de, de, de Paloma, qui était mon ami maître Jean de Livredin, qui était au courant qu'elle avait fait une, une démarche, visait à arrêter toute négociation, y compris le travail, le travail que je faisais. Mais ça ne m'a pas gêné beaucoup, moi, parce que j'avais un contact avec les autorités supérieures et que ce n'était pas ça mon problème. Mon problème, il n'était pas de profiter de, de ce qu'il n'y avait pas le divorce, par exemple. Ce peut être un problème aussi. Je oui, poser... je sais, avec Maya, ça a Maya, été un problème. Maya, par oui. exemple, qui avait, qui avait posé ça pour les, pour les enfants, etc. Pour les enfants, oui. Après, et donc, c'était un des nombreux problèmes que le régime posait et qu'on était chargé de résoudre. Mais ça, pour moi, ça ne m'arrêtait pas dans la négociation, au contraire. Ah, au contraire eh Oui, au contraire, je disais, ben oui, je sais, mais on va régler tout ça en même temps. Qu'est-ce que vous voulez dire Je voulais dire que je ne, je, je ne reprenais pas les querelles anciennes. C'est-à-dire il n'y a, a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas la liberté de, la liberté de travail, il n'y a, a pas de licenciement, etc. Non, je disais, le problème, il est de la négociation. Veut-on ou ne veut-on pas faire rentrer Guernica en Espagne Si oui, on va le décider. Il y aura des conséquences qu'il faudra affronter tous. Et donc, ce, ce, ce que vous me dites, c'est une réalité. C'est une réalité parmi mille. On ne va pas, par un coup de baguette magique, tout résoudre. Ça se résoudra au fur et à mesure. Oui, j'ai parlé avec lui parce que Picasso me l'avait présenté, et puis c'était le seul fils légitime à l'époque. Il a prouvé tout ce que son père avait fait, et tout ce que son père disait, il l'a prouvé. Donc ce n'est pas lui qui aurait fait des problèmes. Le droit moral, c'est une notion qui est née dans le droit français, qui maintenant existe toujours dans le droit des, dans l'art. Qu'est-ce qu que c'est le droit moral C'est un droit qui, qui va... Vous avez deux, deux considérations juridiques sur une œuvre. Vous avez la propriété matérielle, c'est-à-dire que le tableau vous plaît, il est chez vous, il vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Mais le droit moral qui vient un peu contredire ça, est à côté du droit de propriété. cest à que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas le maquiller, il y a des arrêts célèbres là-dessus. Notamment avec Picasso, il y a un arrêt très célèbre. Le droit moral, c'est le droit insaisissable, comme ça, qui vous permet, par exemple, d'interdire que vous retouchiez l'œuvre. C'est un droit... Aérien, vous voyez, c'est un droit qui n'est pas matériel. Le droit matériel, c'est la possession. Vous avez vu mon tableau tout à l'heure, ça c'est la propriété matérielle, celle que j'ai. Mais si je, veux, je ne me donne pas le droit de retoucher le tableau, je n'ai pas le droit par exemple de supprimer la signature. Pas le droit, je n'ai pas le droit de toucher l'œuvre. Ça c'est le droit moral. Bon, c'est une longue jurisprudence qui marche. Est ce a inventé les avocats de, de, des enfants à un moment, ce n'était pas idiot. Ils ont dit, comme ils voyaient bien quand même, que je faisais un travail qui était utile pour eux. Après tout, ça avançait, leur droit été reconnu. Bon, le, le, la loi Pompidou, j'y ai travaillé pour qu'on puisse leur donner des droits, etc. Ils avaient donc un manque d'appréhension sur l'œuvre. Ce qui ne possédait pas l'œuvre, elle était à New York, je discutais avec le roi, je discutais avec New York. Donc, euh, ils ont inventé d'utiliser ce droit moral qui est fait pour autre chose, pour essayer de s'introduire sur le dossier. C'est-à-dire, à un moment, mais nous avons le droit, droit moral, nous avons le droit d'intervenir, mais ils auraient pu, c'est vrai, parce que la question se pose, par exemple, de dire, il est indigne de faire rentrer Guernica dans une, euh, une république, dans une Espagne dirigée par Franco. Ils auraient pu, ça, c'est le droit moral, le droit moral éthique, éthique. Bon, ça, ils n'ont pas fait, mais ils ont déformé le droit moral habituel, c'est-à-dire on a le droit de toucher, de, de retoucher, mais vous avez, le droit, vous avez surtout le droit de protéger l'œuvre. Et, et ça a été un débat un peu fumeux, vous voyez, un peu aérien, comme ça. Et donc, et donc, et j'ai fini. Et, et donc, c'était une façon pour eux de s'introduire un peu plus dans la discussion. Mais ça ne m'a pas gêné. C'était ce que j'ai pensé. C'est-à-dire, c'était une invention de, de l'ensemble des avocats, des, des héritiers, pour dire, bon, ben, on va se mêler, et la façon de se mêler, c'est d'interdire. Voilà. J'ai parlé surtout avec leurs avocats, parce qu'ils avaient leurs avocats à l'époque. Et si vous voulez, c'est en fin de discussion que ce recours au droit moral a été inventé par eux. Je pense que c'est mon ami Jean-Denis Bredin, l'avocat de Claude et de Paloma, qui avait inventé ça à un moment. Je vais vous dire un mot en ce qui concerne le, le, le Montmartre. Dès le premier jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Dès le premier jour... Quand la diffusion a commencé. J'ai reçu au téléphone des dirigeants du Montmartre, c'est-à-dire il y avait euh, les deux directeurs, qui m'ont tout de suite appelé et qui m'ont écrit, j'ai la lettre dans le dossier, nous, nous sommes très corrects et nous ne connaissons qu'un responsable pour cette histoire, c'est Picasso. Nous ne ferons rien contre Picasso. Il vous donne les instructions que vous voulez, Dumas vous nous les transmettrez et nous exécuterons les mots de Picasso. Bon. Je n'ai eu aucun problème avec eux, aucun, mais vraiment d'aucun Ils n'ont pas revendiqué, ils n'ont pas demandé d'indemnité, ils n'ont pas demandé de savoir où ça allait en Espagne. Je veux dire, ils ont été d'une correction totale. Je dois le dire, puisque c'est comme ça. Et puis, euh, bon, les choses se sont développées. Ils ont même été très, très généreux. Picasso était très généreux avec eux ce qui lui a rapporté là, il a rapporté le, la guitare de 1927, je crois, je ne sais combien, et il a dit, c'est pour vous remercier de ce que vous avez fait pour garder cas. Il et posé devant moi, j'étais là, et, et ils étaient éblouis en même temps et gênés quoi, mais, mais c'est comme ça que c'est s'est passé. Donc je n'ai eu aucun problème avec le, le Montmartre, c'est très clair. Et après même ben, ils ont aidé, hein, ben, ils ont aidé un peu, quand il a fallu mettre un peu d'huile dans les rouages, ils ont, ils ont répété qu'ils ne feraient que ce que Picasso voulait et qu'ils euh, étaient prêts à faire tous les frais, tout ce qu'il fallait, l'emballage etc. Donc sur, sur la, la, la participation du moment, je n'ai que des, des remerciements à faire. C'est un événement important et je dois dire que Picasso m'en avait très peu parlé. Très peu. Euh, il aurait pu me dire, oui, mais au début, ils m'ont donné un peu d'argent, le gouvernement de Negrin m'a bercé tel somme, etc. Rien. Donc, lui, il s'en tenait, il se considérait comme toujours propriétaire, puisqu'il disait, j'ai donné ça à la République espagnole. Donc, Dumas, faites les papiers pour la République espagnole. C'était ça, son raisonnement. Il n'était pas un juriste fin, comme ça. Mais il est évident que quand... Euh, Quintanilla, qui est le premier, qui m'en a parlé en me disant « Vous savez, du bas, il y a eu des sommes de pour les pinceaux, pour la peinture, pour ça, est-ce que vous savez ?»« Non, je ne sais rien, moi, Picasso ne m'a rien dit. » Bon, mais et dans ma tête, dans ma tête je raisonnais quand même, je n'étais pas idiot, je m'étais dit « Si il y a eu effectivement, parce qu'on m'a dit, il y a versé une somme de 15 000, je crois, 150 000, 50 000 francs de l'époque, euh, avec un reçu, on disait qu'il y avait un reçu signé de la même Picasso, ça commence à changer un peu les choses. C'est-à-dire que je pouvais soutenir que jusqu'à présent, il n'y avait aucun écrit, il n'y avait aucune preuve. Donc le tableau appartenait toujours à Picasso, il était simplement à dépôt à New York. Mais là, à partir de là, ça changeait les choses parce que ça prouvait qu'il y avait des versements faits par la République et que donc la République, c'était le gouvernement républicain d'exil, était devenu propriétaire, ce qui n'était pas du tout la même chose. Quintanilla est venu un jour avec des photocopies. Donc, vous savez, quand un avocat, il faut tout regarder. Hein, même quand un adversaire produit une pièce, il faut la regarder, puis la discuter. Et, et donc, c'était pour moi quelque chose d'important, parce que ça pouvait être le début de quelque chose. Effectivement, d'après Quintanilla, avec lequel j'ai parlé, il m'a dit Mais non, c'était le fils, je ne sais plus comment il s'appelait, le fils du, conserva, du, du, du conseiller culturel de l'ambassade qui avait réglé ce problème et qui avait obtenu de Picasso un hein, reçu pour cette somme de 150 000 francs, 1 500 000. Et donc, si c'était vrai, moi je aucune raison de, de, de suspecter Quintanilla, Quintanilla. il m'a porté ça en discussion entre vous, lui et moi, c'était que loyal, je ne pouvais pas me, me, me, me mettre ça au panier. Oui, oui. J'ai commencé à dire oui, mais écoutez, ça c'est important, si ça existe, c'est oui. faudrait... pas... Mais ils n'ont pas, pas développé ça, très longtemps. Écoutez, je vous dirai non parce que il euh, y avait tous les autres éléments. C'était un élément nouveau. Mais c'était un petit élément par rapport au reste. Le reste, c'était le, le, le tableau, la vérité de Picasso, qui disait je l'ai donné au Pérez Donc je veux dire, il y avait d'autres éléments qui n'étaient pas des écrits. Mais parmi les écrits, c'était un élément important, c'est évident. Si j'y avais attaché de l'importance et que si j'avais laissé faire, écoutez, moi je n'attache aucune importance, qu'est-ce que pourrait faire le gouvernement Il pourrait faire un procès pour faire juger que Picasso avait reçu déjà des avances et que par conséquent, il était, il était resté propriétaire du tableau. Voilà. Il y aurait eu un procès. Dans lequel il y aurait eu l'avocat du gouvernement, l'avocat de Picasso, le, le serviteur, et puis des témoins, et puis des gens. Mais c'était un procès qui était un peu bridé. Il y avait, pas, il y avait pas un grand papier disant je, je, Moi, Picasso, je, la, auteur de tel tableau, de, de, je donne à l'Espagne. Non. Tenement Oui, ça a duré pendant toute la négociation. C'est vrai qu'ils se sont réveillés à ce moment-là, quand j'ai été désigné pour me dire « attention, il ne faut pas sacrifier, etc. » Mais c'était dans, dans le contexte politique de lutte de l'époque. Ce n'était pas dans le contexte « il faut chercher une solution ». C'est moi qui avais ça dans la tête. C'était quelque chose qui m'avait frappé. C'est vrai que Picasso, il était, il était exilé. Comme les autres républicains. Mais il n'en faisait pas un drame. C'était comme ça. Et là, il était même reconnaissant la France, de l'avoir hébergé. Il avait une bonne relation. La police le surveillait, c'est vrai, mais enfin bon, c'était pas, pas mortel. Mais euh, il n'en faisait pas, il n'étalait pas sa condition. Oui, alors il y avait tout le, tout le corps des Basques, tout, toute la région basque, basque-espagnole, euh, qui était tous engagés et qui était plus directement concerné par Guernica. Et eux, ils étaient pour qu'on qu fasse quelque chose à Guernica. Et du reste, après, quand je vais voir le roi plusieurs fois, le roi me dit un jour, mais en plaisantant comme ça, vous savez, la, plaisantement, la plaisanterie est quelquefois une façon d'aborder un problème difficile. Et le roi m'avait dit, mais où pensez-vous qu'on pourra mettre Guernica Et moi, je lui avais dit, bon, écoute, j'ai aucune indication. C'est Picasso. Mm -hmm. Picasso m'avait dit, moi, qu'il souhaitait qu'il soit, qu'il soit euh, au, au musée national. C'est là, c'est là. Parce qu'il m'a dit, moi, j'ai réfléchi. C'est le roi qui me disait ça. Mais c'était l'écho des gens du de, de pays basque. Il m'a dit, mais vous savez. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait qu'il soit dans certaines villes, bon, euh, qui disaient dans la ville de naissance de Picasso, dans le sud, euh, d'autres qui soient à Barcelone. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait mieux à, Barça, à, à Guernica bah, Ça m'a étonné, moi, le chef de l'État qui, qui, qui dit ça, petite ville par rapport à, à l'État. Et je lui dis, mais ben, je sais. Euh, je ne pense pas, moi, je pense que c'est à l'État, au centre centre de l'État, c'est-à-dire euh, au, au Prado. Et, et, et j'ajoute, en plaisantant, toujours sur le ton de la plaisanterie. Euh, mais je vais vous dire, Picasso m'a chargé de régler le sort de Guernica, il m'a pas chargé de régler, d'arbitrer entre les provinces espagnoles. Mmh. C'était une habileté, quoi. Et il a, il a éclaté de rire, il a éclaté de rire, il m'a dit Bon, ben, j'ai compris. C'est-à-dire, on a écarté comme ça l'idée d'avoir le, le tableau à Guernica. Moi, je me souviens de le, la seule discussion que j'ai eue, les deux seules discussions que j'ai eues sur l'emplacement du tableau, c'est avec le roi et c'est avec euh, le premier ministre, à la suite du roi. Et c'était, euh, quand on a discuté, etc., et on s'est mis d'accord, parce que le, le, le roi m'avait révélé que il y avait le projet espagnol de faire un grand musée d'art moderne, mmh. Reina Sofia. Bon, bon j'avais pas de raison de discuter une, une décision du gouvernement espagnol. On me dit qu'il va avoir lieu, l'argent est bloqué, ça marche, voilà, les décisions sont prises. Bon, ben moi je dis « Amen », je dis « Bravo ». Et, me disait-il, moi, je, je parlais toujours du Prado, parce que, euh, parce que Picasso m'avait dit, le Prado, il pensait au Prado. Lui. Bon. Dans la mesure où il y allait y avoir un grand musée d'art moderne, avec un grand tableau qui inaugure l'opération, de la création de l'art moderne en Espagne, après tout, pourquoi pas, pourquoi pas? Puisque c'était l'ouverture, le, le, ça faisait partie de l'ouverture de l'Espagne vers le monde moderne, celui de, celui de, la, celui de la peinture. Mais c'était ça. Donc, je m'étais dit, au fond, le Prado, oui, c'est bien, mais s'ils ne veulent, veulent pas, c'est le libre-arbitre du, du, du gouvernement espagnol. Ce n'est pas moi qui vais prendre des décisions pour le gouvernement espagnol. Un grand musée, moderne, avec Guernica comme pièce, pétresse, etc. C'était ça l'idée au début. Ce que le roi m'avait dit. Donc c'était une perspective de gouvernement qui ne m'appartenait pas et que moi j'ai laissé faire. À partir de ce moment à partir du moment où j'avais décidé de, de, rendre, de donner le tableau à l'Espagne, l'Espagne en faisait ce qu'elle voulait. Enfin, L'Espagne républicaine, enfin l'Espagne vraie. Et donc ça, ça m'allait très bien. Je n'allais pas aller me mettre à discuter, je veux qu'il soit là. Vous me voyez, dans la situation où j'étais, les avocats de Picasso disant non, ce sera ni Barcelone, ni Léria, ni Guernica, ni ceci, ni cela, ni Madrid, tel endroit. Au nom de quoi C'était pas la mission que j'avais reçue de Picasso, ça. Ça, ça appartenait au gouvernement espagnol. J'avais un très grand cabinet à l'époque, c'est pas comme ici, mais c'est petit. J'avais un très grand cabinet au numéro 2 de l'avenue Hoche, en bas de l'avenue Hoche, sur le, le, le, le grand jardin public qui était là. Bon. Et puis, euh, quand Felipe Gonzalez a commencé à entrer en relation avec moi, et moi avec lui, il m'avait dit, il n'avait pas de cabinet à Paris, et je lui avais dit, tu, tu as pas de problème, tu viens chez moi, tu as un bureau ici, tu fais ce que tu veux. Il avait un bureau à côté du mien, je lui avais donné une de mes collaboratrices, qu'il aimait beaucoup, et avec laquelle il travaillait, et, bon. et chaque fois qu'il venait... Et un jour, il me dit, euh, « Ça t'ennuie pas, mais je voudrais recevoir le chef du parti communiste qui venait de rentrer de Russie. » Et ben, il m'a dit, « Ça t'ennuie pas, je le ferai chez toi, parce que c'est plus tranquille, il n'y a, a pas de mal. Tout, tout ce que tu vois chez, chez toi, tu es chez toi et vois. Et donc, je les installe dans un grand bureau à côté, puis je ferme la porte. Et moi, j'avais toujours une manie, c'est que j'avais sur mon petit bureau un petit poste à télé, un petit, une petite radio que je mettais à voix basse, et où j'écoutais les nouvelles d'une oreille pendant que je travaillais. Et à un moment, on annonce la mort de Franco. Alors, j'ouvre la grande porte, c'est une grande porte, je m'en rappelle, et je leur dis à tous les deux, je leur disais, vous savez, la nouvelle, je viens de l'entendre dans la radio française, Franco vient de mourir. Alors, sans regarder, c'était la première rencontre qu'ils avaient depuis, depuis le, le, le retour de, comment il s'appelait, le, le leader communiste Carrillo. Carrillo, c'est ça. Et, et donc, c'était la première rencontre, ils étaient là qui débattaient pour faire l'union de la gauche, enfin, ouais. et, et Carrillo était beaucoup plus, beaucoup plus prudent, vous allez voir, que Felipe. Alors Philippe a dit « Bon, ben Roland, est-ce que ta es secrétaire peut me demander un avion Je repars tout de suite pour Madrid, etc. ?» ai dit « Je ne m'occupe pas, je Et je dis à Et je lui ai dit « Et vous, est-ce que vous voulez partir ?»« Non, moi je reste un peu. Je reste à Paris. Je vais voir un peu comment ça va se passer. Okay. » Très prudent. Donc ça a eu lieu chez moi, ça, effectivement. On n'a pas fait ça en fonction des, des dates de gouvernement et On avait prévu, parce que ça a été très long et compliqué pour faire venir le, le tableau. Vous savez qu'il n'y avait pas de compagnie d'assurance qui voulait assurer le tableau. Et il a fallu que les compagnies d'assurance américaines et anglaises se réunissent pour faire... Un, pour assurer le vol du, du Boeing jusqu'à Madrid. Parce que vous étiez un, un ami de Felipe González. Oui, c'est la raison que la gens dit ça. Mais bon, probablement. Mais c'est vrai qu'on était très amis avec Felipe. Et vous étiez socialiste aussi. En plus, c'est socialiste. C'est la raison. Mais, ah, mais, mais ça oui. n'est pas la, le, ça été Non, non, ça n'était pas déterminant. Je me souviens que Picasso, un jour, me dit « Dumas, je voudrais vous parler des de, de, de, de, affaires de Barcelone. » Alors, d'abord, un petit mot pour situer les choses. J'ai compris à ce moment-là que Picasso suivait de très près l'évolution des situations en, en, en, en, en Catalogne. Parce que chaque fois, c'était toujours sur le mode humoristique. Ça, c'est pour, pour Barcelone. Ouais, toujours. Et un jour, il m'a dit, j'ai là-bas, à Barcelone, quelqu'un qui a toute ma confiance, qui est un homme extraordinaire, qui est un vieux notaire, Dangera. Et bon, celui qui s'est occupé des choses, est-ce que vous voudriez bien le voir pour régler avec lui, voir si tout est en ordre, et si tout va bien Et je prends donc un rendez-vous avec Dangera, que je vois, j'ai vu plusieurs fois, comme ça. Et on a regardé, mais tout était en ordre. Il avait fait des, des, des, des documents pour la, pour la ville de Barcelone. La... Mais c'était dans l'esprit de, de Picasso quelque chose qui n'avait l'air de rien, qui venait de loin, mais qui voulait dire qu'il y attachait de l'importance. Il voulait à tout prix que ça arde dans le domaine public. Et le domaine public pour lui, compte tenu de l'évolution qui, qui suit encore aujourd'hui, hein, entre, entre, entre la Catalogne entre la, la, la Cassille, comme ça, la Cassille et la Catalogne, ce soit très en ordre. C'est-à-dire, il voulait que ce soit la Catalogne. Je n'ai pas examiné avec lui ce problème, déjà, c'était trop précis. Mais, et, comme vous venez de me le rappeler, c'était une clause qui ne me surprend pas, compte tenu de l'état d'esprit qu'il avait, c'est-à-dire. Il ne pouvait pas admettre l'idée que, par un biais politique ou juridique, on aurait dit bon, ben on, met tout à, on met tout à Madrid, par exemple. Ce qui était, ce qui était évidemment exorbitant pour Picasso. Oui, moi je l'ai connu, c'est celui qui était là quand je venais, tout le temps. Oui, oui. Il était militant, il avait combattu dans les rangs de la République, euh, on en parlait souvent, euh, son fils a écrit un petit livre, euh, je ne sais pas si vous l'avez, qui est intéressant, où son père lui racontait les combats qu'ils avaient eus à la fin. J'ai essayé de le faire publier, mais ça n'intéressait pas les éditeurs, enfin, je ne sais pas pourquoi. Bon. Et, non mais euh, Miguel, on l'appelait tous Miguel, était un garçon qui était très dévoué à Picasso, qui était, euh, il était comme un petit chien devant Picasso, il tremblait. Hein. Dès que Picasso haussait la voix, c'était un, un peu comme ça. Mais il savait beaucoup de choses, Miguel. C'est lui qui m'a annoncé, quand euh, je vous ai parlé du coup de fil de, euh, du marchand euh, Cadvelair, pour me prévenir qu'il euh, fallait que j'aille voir Picasso, euh, alors j'ai appelé, je suis tombé sur, sur, sur Miguel et c'est Miguel qui m'a dit confidentiellement euh, Dumas, euh, Maître, euh, je, je crois qu'il s'agit du Guernica. C'est lui qui m'a prévenu le premier qu'il s'agissait du Guernica, je ne savais rien jusqu'à présent. Hein. Donc c'était quelqu'un qui était très au fait de tout. Hein. J'ai pris ça très au sérieux parce que j'ai trouvé que j'avais un engagement moral vis-à-vis -vis de Picasso qui pouvait pas être trahi par un accident. Moi, j'ai toujours été comme ça dans ma vie. J'ai toujours pris des responsabilités qui, qui dépassaient, si vous voulez, le moment et l'événement. Ah, je vais vous dire, Guernica, ça c'était une très bonne question, très difficile. C'est à la fois le, le, le confluent de quelque chose qui touche à l'art. Hein, mais à l'art qui est un événement mondial exceptionnel que j'ai eu la chance de connaître et qui restera comme les plus grands tableaux de, de, de l'histoire humanitaire. touché au fond de moi, hein, quelque chose dont je ne sais pas comment j'aurais pu transposer ça en France si ça avait existé. C'est l'expérience de la vie, le hasard de la vie. Le, le, la vie vous réserve des choses. Pourquoi après j'ai été parlementaire, ministre de la République C'est parce que je l'ai voulu. J'ai voulu. Je ne me suis pas trompé dans mes choix. Mais j'aurais pu me tromper, comme j'aurais pu me tromper dans l'affaire des handicaps. Si j'avais écouté un peu tout le monde, jamais j'aurais fait ce travail. Jamais. Il y avait trop de difficultés. Ça, hein. Mais je ne sais pas, j'ai été porté par quelque chose. Est-ce que c'est le contact avec Picasso qui était, Il avait quelque chose de magicien quand même, Picasso. C'était important, ce n'était pas un clown, c'était un magicien, c'est autre chose. Et puis, ou bien est-ce que c'est le hasard de la vie qui vous place là Et vous n'avez pas à savoir pourquoi. Les, les événements se produisent eux mêmes